Hey! Hello, bon de demi-diable! Et bienvenue sur Devilian! Ici Zelk, en compagnie de Gecko, aussi nommé Shaker Lita, ainsi que Shuraya. <rire> Shaker pour l'occasion. Donc, on est sur Devilian, c'est un jeu développé par Gino Game, qui est sorti une première fois en Corée l'année dernière, et ici, il est exploité par Trion en Europe, ceux qui ont fait Rift, euh, développé Rift, développé Arcade aussi, qui devaient remporter de la Corée, etc. Donc, c'est un un MMO against Slash action <rire> RPG, RPG pour vrai, voilà. Quelque chose Donc on s'est dit que vous allez vous faire une petite vidéo Ici on a eu accès à la bêta fermée Juste l'espace d'un week-end Donc on n'a pas super énormément progressé Mais on va vous montrer un peu ce que ça donne Le gameplay, tout ça, les quêtes, les inventaires Les arbres de talent, tout ça Et on va starter avec un petit donjon Vous êtes ready les loulous ouais, Du coup on a choisi de faire un petit donjon parce que Bah ça représentera un petit peu tout, euh, tout le jeu en une fois alors, je vais essayer de changer cette vue infâme, voilà, donc là on arrive dans la, ju <rire> dans la vue euh... générale du jeu, donc on va suivre notre ami Zelk qui est parti pour lancer ce petit donjon très sympa Alors, trois joueurs inscrits go. Ouais Go. Allez c'est parti donc, Avec euh... nos superbes montures aussi Notre superbe... J'avais noté... petit peu <rire> Oui, que <rire> Gecko nous a trouvé un euh, nom oui, alors, c'est un croisement entre un kangourou et un ouais. Velociraptor. On a nommé ça pour l'occasion des vélos -goureux. Je trouvais ça plutôt très bien, très drôle. Les vélos <rire> Non mais attendez, regardez sérieusement. Ah, non, impossible on peut pas on, peut pas, on peut pas. Les bah si, mais les gens l'ont vu sur le début de la vidéo. Ouais, Donc, ouais. bon, attends, attends, y'a Shureya qui en charge. Nice. Ouais, par contre, du coup, on est rentré par la gauche, je suppose. Là où ouais, il oui. A oui pas on est rentré par. Parce que c'est logique <rire> Parce que c'est logique. Donc là, on joue deux deux ouais, sorciers okay. pour un euh, un fileur de l'ombre, c'est ça non Exactement, oh, deux bitches pour un chasseur de sang. Oh. Ouh nice. Et ça pour un cela. Ah, un petit pire. on va pas... Ah voilà, c'est parti. Hein. Oh, putain, bon, on les arrache un petit peu hein. Oui, oui, oui, il semblerait que le début du jeu soit super simple. Ouais, le jeu début plus, jeu, la... est plus on progresse, plus la difficulté, c'est ce corps. J'ai eu des échos comme quoi, à partir du level 40, etc., le jeu commence à être un peu plus difficile. Bon là, on est vraiment au tout début. C'est euh... un peu le donjon d'introduction. Oui, voilà, c'est le premier donjon, enfin le premier vrai donjon de jeu. Donc à savoir que, que ce soit pour Gecko ou Suraya, il joue des persos euh, mages. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde Ok, d'accord. Bah, vous, le truc au milieu. Hein. Tu crois Non mais je veux dire, il tiquait une barre de vie, donc vaut mieux Ah mais d'accord J'ai une nouveau sort là, le, euh, le trou noir il est vraiment vraiment vraiment vraiment trop classe. Après, euh, justement le fait qu'on ait dommage, on peut euh, on peut taper une belle transition sur le sujet, c'est-à-dire bah, que vous avez trois spécialisations pour chaque classe, donc au final vous jouez quatre classes maximum qui ont trois spécialisations chacune, ça veut dire que vous pouvez jouer... Euh, 12, 12 spécialisations différentes, donc il euh, y a tout à faire quand même. pour pas mais euh... On va dire que c'est déjà On, pour... ça, On, pour... mais... On aurait pu espérer mieux pour un, pour un... Pour un nouveau. Enfin, donc euh... Mais bon. On s'en plaindra pas. Hein. Parce que c'est vachement fun et c'est hyper jouissif. Donc, euh, ça, Ensuite, il semblerait que chacune des spécialisations donne vraiment un perso complètement différent. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Hein. Moi je suis un des ce que tu en plein milieu c'est assez stylé franchement les donjons ouais c'est vraiment classe hein c'est à dire que moi je suis un espèce de match contrôle contre contre je sais pas contre je sais pas vraiment le le dans super-sous-surani suraya je vais en dire ça quand même quand je suis là un truc beaucoup plus offensif Bah ça se voit d'ailleurs moi je joue des trucs qui gelent etc avec un petit trou noir on peut tous les gens quand ouais maintenant c'est des énormes <rire> a un shurikens enflammé ouais, qui ça. rebondissent et qui reviennent parce que oui Parce que parce que... Quand dès qu'à moi je joue un chasseur Ah d'ailleurs vas-y, bah, si je, je gros, vais tester quoi un, un petit peu là c'est le croc du jeu Oui, oui. verset euh, en gros dans les 3 civilisation, oui. vous avez soit euh, les dégâts de la victoire ici avec les shurikens que vous voyez. Voilà Qui est okay. basé sur de l'énergie que vous devez attaquer hop. avant de pouvoir lancer vos gros combos Donc soit des attaques à distance, comme c'est première spécialisation. Deuxième spécialisation étant l'assassinat que je n'ai pas débloqué. Voilà, l'assassinat, ça parle pour lui-même. Tu arrives sur des gens, tu les assassines et tu repars, ainsi de suite. Et. Ah, c'est déjà le boss de fin regarde. Oh, le boss de fin Alors c'est la transition pour Beach please Ah, je me suis fait de Ah, voilà la grosse spécialité du jeu, c'est que vous pouvez vous transformer en démon. Et là, ça vous rend beaucoup trop stylé. C'est <rire> trop fort. Euh, J'appuie je... sur tous les boutons, je sais pas ce que je fais, mais je fais des choses. Hein voilà. Vous avez un là qui, euh, qui est en train de tester son... pour la première fois une sort de Donc Ça vous rend plus fort, ça vous rend plus résistant, ça fait, va... il fait, il fait plus de dégâts. Il, il, fait, hein. bon. il, fait, il fait très beau bord, je hein. euh... rigole pas trop lui. Hein. Ouais, mais c'est ma compétence. Et donc pour en revenir, mon chasseur des ondes est spécialisé dans la oise. Ouais donc là c'est saoe du coup côté boss c'est pas super utile. je ouais. voilà. pas rien. Et il dispose d'une attaque à distance comme d'une attaque. Euh... À nice. Mais c'était d'une singularité. Ouais ouais, oh, oui, c'était. Euh... ouais oh, ça va enfin, on a pris cher quand même. Oh qu'est-ce qu'il passe. Effaceur minuteur, durée du combat de boss, nombre de morts, zéro. Et voilà. Oh, massif, oh, On est beaucoup oh, trop est fort. Quoi, ça en fait, c'est quand tu finis le donjon, donc tu mm -hmm. looteras obligatoirement sur le boss de fin un objet rare. Et puis, avec ce, cette espèce de roue, ben, tu peux récupérer certains objets. T'as quoi T'as un livre d'expérience basique, un truc que je sais pas que ça sert à quoi, euh, des armes d'âme. Ah, tiens, là j'ai chopé. Sûrement bah, des trucs pour crafter aussi. Poussière hein, magique, passion... c'est euh, pour, euh, pour, euh, pour craft. Euh. On va prendre l'or parce qu'on est un chasseur. Chasseur est l'or. ce que j'ai eu un fruit de chaos. Bon bah d'accord. Un fruit, fruit de chaos, chaos. matériaux d'artisan. Voilà. Bon, Encore un hein Qu'est-ce que je vais avoir Qu'est-ce que je vais avoir hein hein hein Qu'est-ce que je vais avoir s'il vous plaît Et vous plaît un orbe d'âme de lutin. Parce que oui. Ah, bah. <rire> moi madame je collectionne de lutins. Donc là j'ai chopé. Euh, je un torse. On va l'identifier, on voir ce que ça donne. J'espère que c'est plus joli que ce que j'ai là. Alors qu'est-ce que j'ai chopé Moi j'ai chopé fléau de ruine. Impossible de s'équiper des objets non identité mais comment tu les as là, Mais sais pas, les identifié encore pas euh, en Non, fait. Non, dis-moi, vas-y, Quelqu'un, Gakou... apprends-nous ton inventaire, oui, ça, ça on voit le petit inventaire avec tous les objets, machin, tout ça. Et tout en bas à droite, t'as une petite mm -hmm. loupe. Oui, en effet. Juste là, avec identifié, donc ça permet d'identifier oh. tous les objets. Je sais pas si t'as vu le deuxième bouton, ça peut recycler. Je sais pas si t'as vu la clé oui, ou j'ai vu. Ouh, mais il est bien ce truc ah, oui. Fléau d'héroïne avec masse dégâts Je suis partant. Et comment que... Hop. Comment que je pèse Non, comment que je, je peux je peux bouger... <rire> Pourquoi je suis encore une identification Voilà. Et tout. Et tout, on se calme. Montre Est ce qu'il y a de la gueule Pourquoi tu oh Ouais, ça va. Je suis... Ici, on dirait une espèce de... De, de griffe dans Halo Oui, c'est ça, ça me fait penser à ça, tu sais, des, des armes énergie, énergétiques dans Halo. Voilà, non, mais non. Ouais, Un peu, un peu. Ah, ouais, de très loin alors. De, de très loin, sans énergétique, c'est sans halo. On est ouais. plus ou moins là, voilà, on est est plus ou moins non, bon bref, allez on va sortir, sans... on va commencer à montrer <rire> peut-être les arbres de talent, oh Ouais, euh... les arbres de talent, on va regarder ça vite fait, enfin, c'est très très simple, après euh, si vous êtes un peu habitué oui, des, oui. à voir des, enfin, des <rire> genre de WoW ou de n'importe quel MMO ou, ou de RPG divers, bah vous avez ça partout hein, vous avez votre bah, 3 simple oui, talent. Oui, oui, bah franchement, niveau du gameplay, ce, ce jeu me fait plus penser à Diablo, enfin Diablo 3. Oui. Que pas Fof Exile, même niveau personnalisation, je pense. Enfin voilà, si tu recherches la personnalisation, tu vas pas forcément rester sur ce jeu. Oui, Après, de ce que j'ai lu des développeurs, ils recherchent surtout à faire sur ce jeu un PvP assez dantesque. Donc avoir euh, l'attrait que chacun peut avoir de, sur, pour ce jeu quoi. Oui c'est ça, après ça dépendra de, de votre envie, etc, donc là c'est vraiment le but des développeurs, c'est de faire un jeu qui est, qui est PVP, qui est vraiment orienté hyper PVP, et je suis pas dans votre zone d'ailleurs, je vais euh, je vais revenir sur votre canal. Vous êtes rentré dans, encore dans le donjon ou pas Non, moi je suis sorti, on est sur le 2-2, ouais, Je suis sur le ouais, 2-3 ouais. chez quoi. Ah oui, je te vois. Je suis à de vous. Donc, au fait aussi, les zones sont instancées sur des canaux. Donc, pour rejoindre vos amis, etc., il suffit de cliquer en haut à droite de la map, rejoindre différents canaux. Ou s'il y a trop de monde et que vous avez du mal à faire vos quêtes parce que tout le monde est en train de vous style votre style vos modes, vous pouvez changer de canal pour un canal plus désertique. Bref, on parler la creuse au village de Ventruisseau. Moi, je propose c'est de. compétences TP. Ouais, ouais, enfin, c'était bien. C'était pas quoi. Donc oui, pendant ah, qu'il oui, parlait, je vous, montré, m en m en euh, je vous ai montré un petit peu les différentes spécialisations qu'il y avait pour le mage. Après on peut vraiment rentrer dans les détails de ah, toutes les capacités, mais euh, voilà, Oh voilà, ça l'explosion. graphiquement c'est assez joli. Et, euh, et sais, ça risque euh... de pas vieillir tout de suite aussi. Ce sera... je, je sais pas, ça sera un free to play, donc je trouve que pour un jeu free to play c'est vraiment, vraiment joli. Oui. Et qu'ils ont fait un bon boulot, surtout sur les sorts, et sur la physique des personnages féminins, parce que les mecs, Bon, ça va. Donc, comme euh, c'est quoi? Non non je... Ça va, les personnages plus masculins, ça va, bon, le mien il est un peu tu ouais. t'as l'impression qu'il va mourir euh, s'il marche, je crois pas, mais à part ça, ça va, le guerrier est stylé, enfin, le guerrier, <rire> marche, ouais, c'est une montagne de muscles, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Berserk, vous voyez, Guts, bah c'est lui, voilà, ah, <rire> le ouais. guerrier, il a deux épées, il est, est là vrai. en mode, donc, autant... moi je suis parti pour la, pour la prochaine quête, donc vous avez, vous avez vu, vous avez vu cliquer sur automatique, donc là ça vous emmène directement à la quête, bon, ça, ça devient un petit peu à la mode sur les... Sur les... Après bah, les jeux sont... qui sortent en ce moment, ça vous amène directement votre PNJ, rien à faire. Ouais. Après ce jeu, il me fait aussi assez penser à Neverwinter, le MMO Neverwinter. Je ne sais pas si tu as ah, joué, oui, mais graphiquement oui. parlant, il fait très penser à ça Au niveau de déplacement. Tu vas te régaler là, mon gars. Ouais, il est assez chouette aussi. Vous devez sélectionner un objet, d'accord. Je vais sélectionner la costume d'héroïne. Voilà. Nouveau bâton. Des ruines de la solitude plutôt fréquentées, parce qu'ils essayent de faire de l'humour. Bon, un gros point noir du jeu aussi, <rire> pour l'instant on n'a on on on a a pas encore pu si en de parler, de mais de si vous y jouez, jouez-y sur un client anglais, parce que les traductions, les traductions ça va, mais le doublage français, mon Dieu Seigneur, j'ai pleuré les oreilles. faut juste pas faire attention à ce que disent tous les ah Non mais. Par exemple, dans un des premiers donjons, vous allez rentrer, il y a un PNJ qui est en train de se faire battre, enfin, un truc qui vous demande de le sauver, et, et la voix c'est plus ou moins comme ça, c'est... Si vous n'êtes pas un diable, aidez-moi donc, mon frère, Gertrude, aide-moi, tu vois bien que je suis en train de prendre ma bite, là, hein Enfin bref, voilà, j'étais un peu en mode... Eh Alors, qu'est-ce que j'ai évoqué, eh Orange de stalactites... On va prendre ça... voilà, oh, bon, on va remontrer plus de compétences possibles, donc on va, prendre... va partir là-dessus... Qu'est-ce que ça fait Oh, oh, il est joli mon costume! Bon, euh, moi je fais pas les quêtes parce que, bon, franchement, le lore. Euh... Oui, voilà quoi. Identifier l'équipement. Ah, je C'est déjà fait, c'est identifier l'équipement. Okay. Ouais, pareil. Voilà. Du coup, j'ai gagné un anneau. Ouais, pareil. Hop. Un anneau. Des ouais. anneaux. <rire> <rire> <rire> <rire> bon bref, on va se, va se mettre en route pour, le, pour la suite des quêtes, etc. etc. Bah écoutez, je vais te de montrer un peu plus de gameplay, Je suis déjà parti Ah toi t'es déjà parti Bah oui, bah... Bah oui... J'ai lite, checker Faut que ça bouge, moi euh, bah, t'inquiète Ah ça, Check, check, check Check, check, check Checker Alors, parler à Samish de Manvanus, pourquoi est-ce très simple pour un fou niveau quêtes c'est toujours follow le marqueur et voilà Cadavre de garde de Vanuten. en sinon c'est franchement très joli graphiquement et en plus de ça, si vous avez des PC euh, à la limite du, du vivable, du viable, ça passe aussi. aussi ouais. C'est-à-dire que j'ai testé sur euh, mon portable euh, dernière génération euh, <rire> oui, oui, de, oui. dernière génération de 2002 <rire> Et encore, ça, il il ouais. man manque des touches, la souris est morte, euh, voilà. Mais en fait en minimum, ça reste plus ou moins joli ça reste joli en moi très graphisme ça reste plus enfin, hein. et ça très tourne très bas, plus donc, ou moins ouais. à du 20-25 fps sans souci ouais, c'est déjà bah, ça même plus dans plus les phases plus, de combat oui, où oui. il y a tout des trucs oui. donc franchement c'est jouable ouais. tu es mouré Tiens. bon en tout cas je vais t'attendre quand même parce que euh oui mais je suis dans la zone mon cher mon cher de tu as a fait, a la fait la quête en euh... fait euh... ouais, moi j'ai fait les quêtes je ne sais pas, moi je tue des choses, je prends les oui, oui, des choses, et... non, au pire ça... Faut appuyer ça sur, le, sur le cristal vieux alors. Euh, sûrement. Oui. Alors, alors montre-nous ta nouvelle compétence, ce que j'ai pas vu. T'as pas vu Ah c'est bien la base. Non, j'ai pas vu de classe. Attends, faut que j'aille. Je vais parler à Rendal au camp de réfugiés. Alors attends. Déjà tu fais ça, t'es où Bouge pas. Oh, oh oui, nice On dit bah ouais c'est plutôt très très efficace. Ouais, bon, pour bon, le c'est pas, ils pas ont... ça. Ils ont fait un bon truc pour tout ce qui est combo dans les arbres de talent. faudrait peut-être que je débloque aussi une de mes compétences. Attends, je vais regarder là, ça. Euh, euh. Alors, vortex de l'âme. Ouh, ça, ça me plaît. J'aime bien le J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, vortex de l'âme. on va ben, l'équiper ici. On hmm. ben, va le mettre à la place de chaîne de châtiment. Et ça donne... Je suis juste toi. Oh, oh oui! Par contre, le CD est assez monstrueux. Hein. <rire> je le trouve vraiment dégueu ça. Mais arrête. joli! Celui-là il est beau! Celui-là celui il est beau, ouais, celui-là celui cool. il est beau. Le, la grosse AOE elle est belle. Mais sinon, l'espèce de vortex chez lui avec les larmes qui ont tous les sens là. Oui! Est un peu dégueulasse. Non, c'est stylé. Bah, pour clear, je pense que c'est pas mal. Tu sais, tu passes, oui, oui, oui. tu fais 2-3 petites AOE. Clairement. Et voilà, Bon, on va continuer. Parler à Randall. Je dois parler moi aussi, à... je dois parler de quête à rendre à Randall. C'est parti. Ah ouais, oui, vous avez un, un escape aussi. Une petite téléportation de chocolat quand tu joues mage. Ouais, c'est la Toi, c'est la gmas? Non, euh, pas moi. Shraya est en train de. <rire> de laguer du cul. Voilà. Euh, d'accord, oui, d'accord. Quand de réfugiés. Alors Megan la bonne <rire> bonjour Megan <rire> mmh, Tu es très bonne Mégane T'es sérieux Tu sais que j'ai pas ton à rien ah Enfin c'est une bonne dans le genre euh, avec les corvées, tout ça mais Mégane bonne de Vanoux quoi euh, elle est très bonne de Vanoux et moi j'aime beaucoup Aïe aïe aïe j'avais tellement pas calculé <rire> <rire> Il est où mon vélo est Le vélo s'ureuille on est pas mal Le vélo Oh c'est joli la porte tous les jardins c'est graphiquement très joli. Oui carrément. J'aime beaucoup. Un gobelin à bataille à Mercenaire de la cour de main. c'est des bourses dedans. Il faut leur les dents. Hein. Bon, les quêtes sont vraiment très simples donc en gros, en vrai, ils vous ont fait... Enfin chaque quête est un petit prétexte à bâcher les mobs, il hein. n'y a pas de... Oui, c'est plus ou moins ça, hein. je pense que... Pas de oui, mais à quelle heure, comme ça hein. Attends, je dois tuer un petit boss là Par contre, j'ai remarqué aussi un truc, quand on est en groupe, on gagne de l'affinité entre nous Oui, j'ai vu ça, tu peux gagner des petites choses en fait Voyez a pris la sauce Ah oui, oui, il a pris la sauce <rire> en fait, dans, dans votre liste pas. de vie, vous pouvez gagner de petites affinités. Avec cette petite affinité, ça vous fait gagner des, des petites choses Bon, toute votre affinité, vous gagnez des potions, des, des, des, des Pierre, ou alors des message, oui. Vous avez un nouveau message si me aujourd'hui. Le jeu. Euh... Ça fait le taf quand même de mage. Oui, oui. Les... Franchement, j'ai l'impression que les mages ils sont pas mal. En jeu Bah Tu me diras tout ce qui est des AOE aussi de base. Oui. Action oui. RPG, voilà. Quoi, hein. Ça aide. Mais après, en mode cible et en PvP, ça va être une autre paire de manches je pense. Là par exemple le PNJ fait de Triompher les mercenaires de la corne Ok... Ouais c'est par là, près de... Euh... Ah, putain. Je sais pas moi je vous suis Un petit ralentissement c'est mieux Un petit ralentissement, Attends. Un petit ralentissement, des familles Enfin pour l'instant, je le trouve très optimisé, moi, Ouais, ouais, il est vraiment bien que envie, mais... bien, fait, on euh, etc., Ça tourne... Euh... De la petite variante ça tourne très très bien, alors que... Dois enfin, des joueurs, des alors qu il doit récupérer des bourses Attends, dedans, mais c'est dégueulasse C'est quoi Il doit récupérer des bourses de. Putain, dégueulasse Bah... Oui, moi, moi, je me balade, moi, j'explore, madame. Moi, je, je sais pas, <rire> Ça <rire> fait des heure que je s'essaie ramasser. <rire> Ah oui, d'accord, je vois ce que je fais ici. Il derrière. Je vais rien dire TD. Enfin, TD, c'est pas comme si t'avais vraiment besoin d'être, mais. Et si suis... la chasseur des ondes Bon oh enfin, Après, le jeu, cons... de ce que. Enfin, son sur personnage sur principal, je suis niveau 20, 21, 22. Et euh. J'ai pas vu beaucoup plus que, que ce qu'on est en train de faire ici. C'est à dire, vous arrivez dans des petites zones, vous avez vos quêtes, tous les... tous les monstres que vous croisez sont potentiellement utiles pour une, pour une future quête. Et euh, puis ça s'enchaîne comme ça, de petite zone en petite zone, et euh, vous avancez, et puis voilà. Après, euh, mm. j'ai pas vraiment été plus loin. Ouais, on C'est du, plus... ouais, hein, oui. du, euh, du hack and slash, donc euh, ça vous ruine. Bon. Ok, alors, cherchez le casque de Van Hooten dans la tombe du guerrier Van Hooten. Ça, ça a du sens, ça a du sens. lui, ah c'est Van Hooten, ya! Yeah c'est un c'est partout ces flamant. Ah oh mon dieu! Je suis sûr, c'est un méchant en fait. D'accord. <rire> bah si, c'est un flamand. Bah, <rire> non, non, faut le sauver! Ah bah, pourquoi il faut sauver des fous? <rire> non, ça va, <rire> j'ai ferme ma gueule, j'arrête, ça va, j'ai compris. Moi j'envoie des shurikens, voilà. Voilà, fais bien. Tournez où, très cher? Je sais pas, je récupère des choses, il y a plein de trucs qui brillent partout. Ah, nice, euh, je sors les mêmes Les héritages de Vanout au Jardin Ouest le mec il a perdu tous ses héritages dans le jardin, genre des épées, des boucliers... Ouais c'est ça, ce que, que, que, que je tranquille. me suis mis pareil la première fois que je les ai fait en oui, mais euh, le gars il, il a tout perdu quoi. Je par... Il a tout perdu J'ai perdu ma fille aussi. Euh, <rire> J'ai perdu ma fille Merci beaucoup trouver ma fille, ma femme, s'il vous plaît. <rire> Merci Elles beaucoup Ils sont rentrés dans le jardin quelque part, plusieurs morceaux. <rire> ils étaient perdus dans le jardin, écoutez, ils étaient en train de faire le peu de jardinage. Je pense que ma fille est cachée derrière un géranium. Ah voilà, tu vois regarde, on va fouillé les tombes. Mais oui! Je vais aussi fouiller. Purifier les tombes vanoutes. Non, c'est ma tombe! Non, ça va être. J'ai cliqué premier. Non, dégage! J'ai cliqué premier? Oui, j'ai cliqué premier. Oh. Ninja! C'est moi qui ai la caméra, je sais ce que je veux. <rire> oh, j'ai niveau 16. Ah oui, parce que je viens de level up en, en ramassant des choses. Bah oui, toujours un petit peu que tu fais chaque action. Ah, si tu veux, il y a un petit monstre à tu tuer. Ah non, il y a un gars qui est en train de le buter, donc on ira après le mettre en grosse France. Attends attends On fait une petite transformation en de... début En bas de synchro tout ça tu vois trop stylé. Ah ouais ouais, ouais. joue genre la classe quoi Ah par contre j'ai looté vu que j'ai mis un coup Tu vois <rire> là En mode pute Il la forme si je te connais voilà Digo appuie. Me... Chabala, Barada Bidabou Transformation bye. Let's go C'est quand même vachement classe Ouais mais attends laisse-moi taper dessus Voilà Bah, la puissance de mon DPS! Par contre, c'est court, hein! Oui, oui, c'est vrai! Voilà. Très... Mais après, en fait, tu... on peut, on pourra augmenter les niveaux de villagnes et ça vous permet de, de garder la fin de. J'ai vu aussi qu'il y avait longtemps. un arbre de talent dans l'arbre le... des Davidian. Oui, oui, oui! Je... Attendez, c'est une superbe transition, chers collègues! Alors, où est-ce que j'en étais? C'est pas celui-là, c'est celui-ci! Hop! Hop! On va aller sur le profil de votre débile, donc ça c'est votre forme de démon. Normalement elle est affichée ici, mais mon PC a un petit souci, du coup voilà, ça n'affiche rien. Ça fait <rire> très coup, bien. Voilà donc là vous voyez euh, le level, en fait... et euh, faut récupérer les âmes de démon que vous récupérez en tuant les boss de fin des différents donjons. Faut récupérer les âmes de démon qui vous font augmenter votre niveau de débile, en fonction de votre niveau, bah, vous restez plus longtemps dans la forme, vous devenez plus fort, plus de dégâts, plus d'explosions, plus de tout. En tout cas, c'est stylé, bon après ça, voilà, ça augmentera avec vos levels J'aime beaucoup cette zone, le domaine Van Hoot oui. Ça fait très penser à du Diablo par contre hein. oui, oui, il y a beaucoup d'autres qui font vraiment penser à Diablo ça... Je me serais cru dans le cœur de la... Putain, comment s'appelle déjà cet endroit oh. La fin de l'acte 3 C'est pour ceux qui connaissent Fait vraiment penser à la fin de l'acte 3 En tout cas, je dirais pas que c'est du copier-coller Mais... c'est très inspiré L'inspiration hein. naturelle est, est... est... Oh, abrite oui, en parlant de ça, je vais débloquer des choses. Oh. Ah oui, l'arbre de talent d'Evilliane. Tu en as parlé, mais je ne l'ai pas montré. Donc c'est pas là-dedans, là-dedans on va prendre. Euh... Tiens, est-ce qu'on peut. Euh... Est oui tu vois. Est-ce qu'on peut mixer les arbres de talent J'en ai aucune idée, idée. Ah, je vais essayer. Ouais, essaye un coup, voir si tu peux mettre un point. Moi, ça hein, me sera, si je montrer qu'on peut respecter quand on a envie, il suffit juste de cliquer sur euh, réinitialiser. Après, peut-être que quand ça sera pour la en bête, mode release, ouais, c'est ça. Euh, on pourra plus respecter comme on veut. Parce que c'est pour respecter. Ah c'est toi qui fais là. Pas payer ça, genre 10€, ouais hein. c'est évident. 10€ par respect Alors attends, je vais essayer de me faire des aggros, là parce que c'est un peu relou. Ok, ok, il me saoule. Voilà, c'est simple comme ça. Alors on va essayer de mixer. Alors mais je suis pas en combat là, voilà, nice. On va prendre un là. Un là. Et un là. On peut on peut mixer, y a aucun problème avec ça. Alors. Pour ce qui est du cash shop je vais, en... je vais regarder rapidement. Euh, Qu'est-ce que nous avons dans le cash shop s'il y a des trucs euh, genre euh, un peu pété, tu vois Alors, ça, ça, ça, nice. Euh, ouais, ouais, je suis parti là-dessus après, comme vous voulez. Hein. Alors, dans le cas cash shop vrai. il y... C'est pas ça. Et les capacités de le dévilian, en fait, avec vos capacités de j'ai vu que plus tard, vous pouvez choper des runes qui amélioreront vos sorts de que qu'on placerait juste ici et euh, bah après voilà vous je sais pas comment ça se ça se goupille avec euh, avec les levels mais euh... en tout cas ça promet de très bonnes choses je pense je pense que est très alors cher alors pour ce qui est du cash shop moi bah, bah, bah, bah, je sais pas moi pour l'instant je suis en train de <rire> regarder le cash shop et je suis en train de me dire bah donc, je regardais dans fonctionnalité parce que apparence euh, ouais, truc, ouais, français, ouais. etc et dans fonctionnalité ça a l'air d'aller ils ont pas mis le truc un peu cash j'ai vu les style... trucs qui me font assez peur hein, mais euh... Ah, je sais pas, j'ai vu aussi genre par exemple euh, okay. l'extracteur de runes de marquage, etc. Oui, oui. Développement inventaire ça ça va, développement de banque ça va aussi, c'est pareil dans le POE. enfin t'achètes des trucs pour avoir plus d'espace. Genre... Là tu peux faire sans quoi. T'as des trucs pour augmenter l'XP, les, les gold, c'est un peu casse-couille, faudra voir ce qu'on peut en faire une fois arrivé level max. Du style, si quelqu'un a vraiment un avantage de goal et qu'il peut, qu peut pardon, se, se faire un gros avantage pour le PVP, ça, ça pourrait être un problème, vu qu'il ouais, se base sur le PVP. Après, euh, j'ai vu mais... bah, bah. que tu as les des pierres de réattribution d'attributs, de, de, bah, de, euh, qui te permettent de changer tes attributs de, de différents termes. Donc c'est bien si tu loot un truc qui te plaît pas, mais qui est très fort, ça te permet bah, pour un mec qui met masse boule sur le jeu, d'avoir les trucs qu'il lui faut et donc d'être plus vite, plus fort. Ouais, mais après si c'est si c'est accessible à n'importe qui qui farme, ouais, c'est accessible différemment. Mais ça, je sais pas. Enfin, moi, je, je sais pas. C'est souvent la différence qu'il faut faire sur un, un free to play, c'est est-ce que en farmant, etc., on ouais, prend, oui. euh, le jeu sans payer une balle, est-ce que tu peux arriver au même niveau que les autres qui ont payé, mais qui sont arrivés plus. Vite des gars, des gars. Ah bon, du coup, on, on, on en fait, est à euh, combien euh, dans la vidéo euh, euh, au Niveau de la mais bien un peu plus. Oh bah c'est déjà pas mal. En ce qui concerne le jeu, bah je pense qu'on a un peu fait le tour du début. pour après voilà, c'est une bêta donc je pense que personnellement j'irai pas vraiment plus loin pour pas. Je pense que c'est les personnages mais que c'est des types de 3 jours. Ça, donc ouais, il voilà. y aura un ardre reset de hein, toute façon. C'est juste une bêta fermée et une fois la bêta ouverte, il y aura un ardre reset donc moi je m'y mettrai à ce moment là réellement. Si J'ai pas voulu me spoiler non plus. Bah donc, ouais, je te laisse commencer pour le, pour le petit mot de la fin bah pour vous parler un petit peu de, de, de, de, de tous ces mois sans vidéo, etc. L'actualité de notre chaîne déjà, on va en parler, l'actualité de notre chaîne, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas eu masse vidéo ces derniers temps, en tant que tu te fais attaquer par des trucs, voilà. Il n'y a pas eu masse vidéo ces derniers temps, et pour une bonne raison les amis, c'est que PAF au fake m'a un peu déçu... Enfin je vais pas, je, vais pas, je crache pas sur le jeu, loin de là, hein, mais l'acte 4, etc., en fait le gros problème que j'ai eu... C'est qu'en fait, oui, il y a un nouvel hack, il y a de nouvelles choses à voir, de nouvelles maps, etc. Mais ça reste le même principe. Et pour un joueur qui joue depuis la bêta sur ce jeu, arriver à refaire des bugs complètement différents et faire des vidéos dessus et dire que ça soit intéressant pour vous, et surtout pour moi aussi, est ce que je le fais pour moi, il faut que je m'amuse sur un personnage, pour histoire de vous le montrer, c'est qu'en fait, bah, quand vous avez fait le tour de tous les spells du jeu, vous êtes un peu, un peu à poil, parce que vous êtes là, bon, ça fait 5 fois que je recommence le même personnage avec le même sort, la même façon de le monter, enfin, même des façons différentes, mais au final, ça reste le même principe. Ça m'a un peu frustré. J'avais commencé pourtant des persos, même ici sur la ligue d'Archrein, etc., mais, je sais pas, j'ai pas eu le courage d'aller plus loin et de me dire, ouais, je vais refaire la même chose, etc. Bref. Cependant, j'ai vu quelque chose qui est, qui, qui m'a intéressé et qui, qui, qui a l'air très très bien sur POE. C'est que le 11 décembre, ici, ils vont sortir un gros patch avec masse nouveaux spells et eh oui, des vrais spells, pas genre des gemmes Oui, si tu mets ça en plus, il fait 20% de dégâts en plus Wouh Wouh Un peu complètement différent Non, non, ça fait juste 20 dégâts. Non, ici, vraiment, des, des vrais sorts. C'est-à-dire qu'on va avoir un item, enfin, une gemme qui va pouvoir faire que les curses vont être castés en tant qu'ora autour de vous, plus besoin de les, les curses, etc. Vous allez avoir des, trois nouveaux skills d'arc, c'est-à-dire un style de, une espèce de pluie de feu chaque fois que vous tirez, un autre de flèche électrique qui traverse les ennemis et surtout le troisième qui m'intéresse c'est une putain de baliste. Parce que voilà, tu poses une baliste qui va autour tout sur le terrain en mode « Yeah, C'est la classe, moi, moi j'aime beaucoup. Donc déjà il y a ça, puis dans les idées de buoys que j'ai eu, donc il y a ceux-là où je pourrais faire deux, trois petits en plus dessus, mais surtout... Ils vont rajouter des spells physiques. Ça, c'est un truc qui manquait depuis longtemps sur le jeu. C'est-à-dire dans les spells, au fait, on a tous des spells élémentaires, des spells euh, KO, etc. Bref. Mais des spells physiques, en fait, il y en a très peu. C'est-à-dire que à ma connaissance, en fait, il y a juste l'espèce le, de lancer suriken Ethereal euh, Knives. Et voilà, c'est un peu plus ou moins tout ce que tu as quand tu fais un, un mage avec des gros bras. Cependant ici, <rire> ouais, voilà. Cependant ici, maintenant tu, as, tu vas avoir deux spells différents qui sont déjà. Euh, en tête moi pour moi j'ai déjà plusieurs idées de buts. qui demandent si ça fonctionne être assez magistral ça et aussi des spells de chaos ça par exemple pour ma copine c'est l'amour c'est la vie parce que ça fait depuis longtemps qu'elle attend ça et ça arrive enfin donc le 11 décembre je m'y remets quand un gros tarde et bon, j'aurai des vidéos très très rapidement après là-dessus. Voilà, bon pour ce qui est pour toi, vas-y lâche un petit mot aussi. Euh bah moi enfin ouais, ben, j'ai pas eu vraiment de vidéo, bah ben, je, je m'étais bien faire un petit peu sur WoW, etc. Puis c'est un peu démotivé, j'arrête un peu le jeu parce que c'est un peu toujours la même chose et ça commence sérieusement de gaver. Et euh, du coup je savais pas quoi faire à côté, sachant que je suis pas hyper spécialisé dans le POE. <rire> moi, <rire> mon truc c'est plus faire des, euh, des espèces de petits playthroughs et genre de choses et de faire euh, bah de passer juste un bon moment avec euh, bah, avec des gens, avec vous euh, viewers euh, que vous êtes. Et, euh, et discuter avec vous dans les commentaires, etc. Genre oui, chose. Meilleur, un, et euh... gros merci, un gros merci à ceux qui ont posté des commentaires. Franchement, ça nous a fait tellement plaisir. Bon, je vais pas dire on avait l'alarme à l'œil et tout, mais putain, ça fait plaisir de voir des retours. Ah, avait... et... N'hésitez pas, franchement. Avait... N'hésitez pas, parlez-nous et tout. Moi, je vais peux pas dire, et... après, euh, si ça vous plaît, euh, plus de playthroughs, peut-être. Enfin, Si vous avez des idées à nous, à nous mettre, ça... euh... à nous soumettre, pardon. <rire> tiens, prends cette idée, tiens, je te mets Ça, ça mais... intéresse, etc. <rire> Ouais, voilà. Peut-être que à la sortie de Vigan, je ferai peut-être des vidéos sur le jeu un petit peu pour voir un peu le level, ce que ça donne, et genre de choses. Après, moi, c'est pour savoir que je joue énormément euh, à des memos différents. Euh, J'ai à peu près un perso euh, plus ou moins level max sur euh, tous les memos les plus joués à l'heure actuelle. Et euh, donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire des, des vidéos euh, bah, pour vous présenter un petit peu comment, comment fonctionnent ces différents memos. Bah, si jamais euh, ça, ça vous intéresse, vous avez peur de vous y mettre parce que c'est beaucoup d'investissement, etc. Tout le blabla habituel d'un non-joueur de MMO, mais oui, mais faut jouer trop longtemps, <rire> ah, mais non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est complètement faux. Mais oui, faux. mais ça coûte de l'argent, ça par contre, certains... ouais. ouais. mais non, <rire> <rire> à l'heure actuelle, c'est faux aussi, mm. ça coûte de l'argent. Tout, pas, tout passe en free to play. Oui, oui, tout passe en free to play. Avec euh, euh, dernièrement, il y a Wallstar qui passe en free to play. Euh, c'est l'année dernière, mais c'est Star Wars qui passe en free to play aussi, qui, euh, qui est pas between. Ouais, mais j'ai appris euh... que c'est assez limité le free-to-play de Star Wars. Enfin, oui, après, non, donc, non, voilà, il est, il est, il est appris, assez euh... limité, mais il est pas donc il est juste mmh, limité. C'est est déjà beaucoup. C'est euh... déjà bien. Vous avez accès à l'intégralité du jeu, à l'intégralité des quêtes. Si c'est juste l'histoire qui vous intéresse de Star Wars, ben, vous allez, vous faites votre perso, vous faites vos quêtes que... comme si vous étiez abonné. Il n'y a aucun, aucun souci avec ça. Euh, vous n'avez pas accès à certaines petites choses, mais dans l'ensemble, voilà, euh, il y a à peu près tout qui est dispo. Bon, enfin, non, euh... Ça va chouette. Ouais, franchement, c'est oui, très voilà. chouette. Donc, si jamais ça vous intéresse les commentaires et, euh, et si jamais ça vous intéresse aussi qu'on continue les, les playthrough qu'on a fait ensemble sur, oui, euh, aussi. sur Borderlands le dernier je me rappelle si euh, pour ceux qui en a enfin dites-nous s'il y en a qui regarde euh, genre fan, ouais ou ouais parce que truc. bon euh, les dernières vidéos on a genre 20 vues, wow, ouais, wow, vues. Ça, mais... et puis je regarde pas trop et je me dis oui, 2500 <rire> ouais. au final c'est ce qui est plus rentable parce que faut aussi se mettre à notre place les amis nous aussi ce qu'on veut c'est aussi se faire un peu connaître quoi enfin se et le reconnaître que... enfin, on peut pas jouer sur des, sur des jeux genre Call of Duty etc Disons pour faire masque sans s'embran, on veut faire ce qu'on aime, mais aussi essayer de bah, d'avoir de la communauté quoi. vais dire qu'à l'heure actuelle on a, on a beaucoup de choses à faire chacun de notre côté dans notre vie, enfin moi j'ai eu une de changements ces derniers jours, ces dernières semaines. Euh, enfin je... ouais, plein plein plein de changements. Et euh, je suis en recherche de taf, ouais, etc. Mais... Donc franchement on va focus sur les choses qui plaisent aux gens, sur si un qui nous met qu'il aime nos vidéos sur un jeu, bah, on, on les fera quoi. Oui oui On oui, les vous faire C'est vraiment... Euh... Enfin, on ne va pas s'éparpiller euh, sur trois millions de jeux différents, mais euh, si jamais vous avez un truc spécifique en tête, un truc qui vous plaît, un truc qu'on a déjà fait, qu'on a arrêté, qui vous plaît, etc. Bah dites-le, juste dites-le, faites un compte Youtube, ça prend deux secondes, et euh, sent tout le monde à l'adresse Gmail maintenant. Oui vous voilà. Vous connectez, vous lâchez un commentaire, c'est très rapide. Enfin, pas pour euh, pas pour juste qu'on a un commentaire dans notre vidéo, mais pour qu'on puisse ben, savoir ce que ça vous plaît ou pas, c'est plus important je trouve. Ouais. Ouais, on a, juste, on a juste envie de retour, et franchement ouais, ça nous motive ça, énormément. Ouais. On a Donc, vu quand quelques... quand j'ai vu ça, je me suis remis sur PO Bon, après la motivation est <rire> pareille. Quand, je... quand je me suis remis sur POU, il, a, fait, il, a, il a vu les base. commentaires, il a réinstallé le jeu, il m'a dit Ah, vas-y, réinstalle tout ça. Je dis que bah, j'avais vu les commentaires aussi, et du coup j'avais déjà réinstallé le jeu, réinstallé le jeu quand, euh, quand il m'en a parlé. Hein. Enfin, après les mises à jour, du moins. Enfin, après, genre tous les mises à jour de PSP Exile, c'est comme se réinstallé le jeu à chaque fois. Ça, ça pas oui, c'est plus ou moins ça. Bah voilà, du coup on s'éparpille, on a... accord, ouais, est ouais, on oui, pas une minute plus, plus de vidéos. On blablate, on blablate. En attendant, vous, vous voyez, enfin des à la fois toujours la même chose on train de du mob. Dans euh... l'ensemble, le jeu est cool, etc. Mais euh, voilà. Ouais, on en fera sûrement pas un playthrough. Peut-être montrer plus au les games ouais, parce que faire un playthrough pour nous regarder bâcher du mob. si on dit des conneries que... Et que ça vous intéresse, si on dit des conneries, ouais, et, si et qu'on vous pas. amuse, et qu'on vous entertaine. Oui, oui, mais bon, voilà. Et moi, je suis enfin, pour en faire des playthroughs aussi sur des MMO complètement, donc si jamais vous... Je sais pas, mais moi non, vrai, euh... ah ouais, mais carrément, mais c'est l'idée, tu vois, et genre euh, le playthrough, enfin j'ai pas monté un perso sur Guild Wars 2, j'en ai fait un, bah j'en ai monté un dernièrement en deux semaines peut-être, même pas, et euh... ok bah go, enfin moi je suis parti, je fais, je sais pas, 50 vidéos, et bon bref, très bien, tu vois. Voilà, pour euh... résumer, on est motivé, euh, dites-nous ce <rire> que vous avez <rire> envie de voir, on vous suit, on... On veut votre plaisir, on veut, voilà, et, et voilà, et ça faisait longtemps qu'on voilà. a fait une vidéo et moi ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi Merci. ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir, et puis on a bien rigolé, c'était très sympathique. Ouais, là. Ouais. ouais sur le coup chers amis, on vous dit à on la vous dit prochaine, à on fait des gros bisous. C'était Gecko et ZELK, Ciao, ciao. ciao ciao.